bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui je vais vous présenter eTwin alors eTwin c'est un une asset qui est disponible dans l'asset store qui est euh, simplement un script c -sharp qui va vous permettre très facilement de faire des twins, de l'interpolation en fait de mouvements euh, et bien plus vous allez voir. En fait ça va euh, nous permettre d'animer des objets très facilement euh, et on va pouvoir tester ça tout de suite. Je vais vous faire une petite démonstration avec euh, une première possibilité qui est le déplacement euh, d'objets. Dans l'Asset Store, vous tapez tout simplement eTwin, vous recherchez euh, la version gratuite euh, qui est éditée par euh, Pixel Placement, comme vous pouvez le voir. Et vous allez tout simplement euh, bah, l'incorporer dans votre projet, l'importer dans votre projet de façon tout à fait classique. Donc nous voilà dans un projet 3D Unity où euh, j'ai planté un petit décor, comme vous pouvez le voir, et ici j'ai sorti euh, une Poliscar en fait, qui va nous permettre ici de faire euh, une animation, une petite démonstration de e -twin. Donc l'idée ici c'est d'utiliser e sur cette Poliscar. Donc je vais créer ici euh, un c -sharp script que je vais appeler démo pour l'occasion. Et je vais l'affecter bien évidemment euh, à cet objet Poliscar parce que je vais vouloir l'animer. Et on va pouvoir euh, observer comment fonctionne e -twin. Alors il y a deux possibilités euh, pour utiliser e -twin donc je vais utiliser ici le start pour lancer mon animation euh, donc je vais utiliser eTwin, euh, e alors évidemment mon asset est incorporé au préalable dans mon projet, vous pouvez voir que j'ai ici un dossier plugin avec euh, Pixel place, euh, Pixel Placement, eTwin et à l'intérieur j'ai le script eTwin, euh, e vous avez des samples, des exemples et ici vous avez un readme, si vous regardez vous avez l'URL en fait ici euh, twinpixelplacement.com pour aller sur le site que je vous ai présenté auparavant ce qui va être intéressant parce que euh, on en aura besoin, vous allez voir par la suite pour voir tous les arguments possibles parce qu'il y en a pas mal et c'est assez intéressant. Donc évidemment j'utilise mon script e-twin donc je tape tout simplement e twin et là je vais aller chercher eh ben, une propriété. Donc on peut voir qu'on en a pas mal, et nous ce qui va nous intéresser ici, c'est pour le déplacement, ça va être « move to ». Alors j'ouvre la parenthèse, et là on peut voir que j'ai deux arguments à mettre. La target, le game object. Bon, là c'est ce game object ici, donc je mets « this game object ». Et ensuite, euh, j'ai le « hash table arg. Alors, on verra ça ensuite, parce que c'est très intéressant, mais on peut voir qu'on a deux surcharges. La deuxième, c'est tout simplement le vecteur 3 de position et le « float time ». Alors, le vecteur 3 de position, c'est tout simplement où je veux que euh, mon, mon, mon objet se déplace. Donc, je pourrais très bien lui créer, par exemple, ici un new vecteur 3. Et euh, comme je veux, par exemple, qu'il va sur l'axe 8 à 8, par exemple, et ici... Euh, le deuxième bah, ça va être la même chose donc plutôt que d'aller chercher je vais mettre son transform position.y et en troisième coordonnée je vais mettre son transform position point X, euh, point Z, pardon, pour pas qu'il bouge en fait tout simplement euh, donc ensuite il me reste une surcharge qui est le float time, donc c'est le temps que devra faire mon animation, bah, je vais mettre 4 floats ce qui représentera 4 secondes je n'oublie pas ici le petit point virgule alors comme c'est un peu grand je vais vous mettre ça à la ligne pour que vous compreniez bien voilà, ici, ce sera un peu plus lisible. Donc, c'est très simple. Hein. Move to Quel game object Ben moi, ce game object-ci. Les nouvelles coordonnées de position. Donc ici, on peut voir que je vais faire un new Vector3 sur l'axe 8 de, sur l'axe X de 8 et je garde la position en fait actuelle et je mets une longueur de 4 floats. Donc j'enregistre et ça, ça va suffire tout simplement. Si on retourne dans notre scène, on va pouvoir observer que ma voiture va bien se déplacer ici. Voilà. De où j'ai demandé Alors évidemment, euh, j'avais testé avant, ma police car possède, ici on peut voir, aller à moins 6, on va mettre moins 6 tout rond, 0 et moins 5, 0, 9, ici on va mettre moins 5, voilà. Donc j'ai demandé tout simplement, ici si on regarde bien, d'aller sur le new vector 3 jusqu'à la position euh, 8 et on peut voir que ça s'arrête bien ici à 8. Donc ça fonctionne très bien. Donc vous pouvez voir que pour faire une simple, euh, une simple euh, opération de ce type, c'est euh, assez simple. Mais euh, ce qui va être intéressant, c'est euh, d'utiliser les haches, la hash table. Donc je vais vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne. Alors la première chose à faire, c'est aller ici au niveau de la documentation. Alors la documentation est plutôt bien faite. Vous pouvez voir que vous avez toutes les possibilités que vous offre eTwin. Là, on s'intéresse tout simplement à move to. Donc on va cliquer sur Move to alors ça descend, et là on peut voir qu'en fait ici en haut, j'ai euh, bon ça me répète exactement ce qui, est créer, euh, ce qui est écrit dans Unity, mais j'ai deux possibilités pour l'utiliser, celle qu'on vient de voir move to game object, voilà euh, avec les trois euh, les trois arguments euh, quel game object, sa position où il doit aller, et le temps en fait de l'animation, par contre j'en ai une autre ici qui est move to, et là on peut voir qu'on va utiliser game object target et virgule achetable ARG alors, tous les arguments sont en dessous, regardez, il y en a quand même pas mal, donc il y en a certains qui vont être plus intéressants que d'autres, vous pouvez voir que vous pouvez choisir la position, c'est ce qu'on fait en fait, on met un vecteur 3 de position, « for a point pardon to space ». Euh, je vais arriver à le dire « For a point in space to game object will animate to ». Donc en fait, euh, voilà, si on traduit, c'est euh, exactement ce qu'on a fait, c'est la position où l'objet doit se déplacer. Vous avez « Patch »,« Move to patch ». Vous avez aussi la possibilité de choisir que le X, le Y ou le Z. Vous avez beaucoup de possibilités, possibilité, je vais vous laisser les, les découvrir. Moi, ici, je vais vous les expliquer, mais n'hésitez pas à aller voir cette documentation parce qu'elle est bien fournie et puis c'est assez simple à utiliser. Donc me revoilà dans mon script et dans le start. Donc je vais utiliser maintenant euh, l'hash table pour euh, avoir des arguments supplémentaires. Et vous allez voir que c'est euh, très intéressant. Donc je tape etwin, move to de nouveau. Et là, évidemment, ça me demande quel game object. Donc ça, il n'y a pas de changement. Donc 10 game object, toujours parce que je veux déplacer euh, ma voiture et le script étant sur ma voiture. Et là, je vais écrire etwin.hash. Et je vais euh, ouvrir une parenthèse. Et en fait, mes arguments, euh, je vais devoir les mettre à l'intérieur de ces deux parenthèses. Évidemment, je n'oublie pas le point-virgule ici. Alors, pour que vous compreniez bien, je vais essayer de ranger ça un peu mieux, parce que là, ce n'est pas terrible. Euh, bon, Ceci dit, je pense que si vous avez compris. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais pouvoir y mettre les arguments qu'on a trouvés dans la documentation. Par exemple, euh, si je ne veux pas utiliser la position, mais là, je dois le déplacer que sur X, ben, je vais mettre entre euh, double cote X, je vais séparer par la virgule, euh, la valeur que je veux attribuer. Donc, X par exemple ici, euh, je veux qu'il aille jusque 8. On va mettre, et évidemment, si c'est euh, mon seul et unique argument, eh ben, euh, je le laisse comme ça. Donc, j'enregistre et on teste ensemble. Et on va voir normalement que ici, ma voiture est à moins 6. Si je lance mon animation, on peut voir qu'elle se déplace bien de nouveau jusque 8. Donc, c'est parfait. Alors à noter que ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux animations Unity où, où elles sont relatives au monde, regardez ici, si je déplace mon objet, il n'y a pas de souci, elle va faire exactement euh, la même animation. Donc ça, c'est euh, un petit avantage aussi, parce que quand vous faites une animation avec Unity de ce type-là, retours, retour bah, euh, vous devez euh, mettre un Empty, parce que c'est l'Empty qu'il faut déplacer, et non pas les coordonnées de la voiture qui vont être relatives au monde. Donc c'est euh, vraiment intéressant, ça évite pas mal de choses. Bon, ça c'était le premier argument. Évidemment, si j'ai d'autres arguments je mets une virgule et ici par exemple je peux dire sur y par exemple tu vas à euh, 2 par exemple alors ça va peut-être faire n'importe quoi mais c'est pour que vous compreniez bien qu'on peut utiliser x, y et z et maintenant qu'est-ce qui se passe alors je vous avoue que je vais découvrir voilà elle, se, elle, elle vient de 2 il n'y a aucun souci donc elle va bien là-bas bon ça c'est petit plus alors euh, ce que je peux aussi faire c'est utiliser au, au lieu d'x, y, z euh, la position donc position, voilà, euh, et je pourrais par exemple dire que ça va être ça, transforme.position plus, et là on va mettre entre parenthèses, un vecteur euh, 3.write, parce que je veux aller à droite, que multiplie euh, 16, donc 16 unités de vecteur, voilà, donc si je fais ça, ça devrait fonctionner, parce que, euh, bon on va voir déjà ce que ça donne, voilà, hop, choup, à moins que j'ai été un peu trop loin, mais non, ça fonctionne comme vous pouvez le voir, bon. C'est parfait, vous voyez que ça, pour la position, euh, ce n'est pas ce qui y a de plus intéressant, c'est des choses qu'on pouvait faire précédemment. Par contre, il y a pas mal d'autres possibilités. Alors, euh, vous pouvez voir qu'ici, euh, je n'ai même pas mis euh, tout simplement l'argument euh, time, mais je peux le passer. Je vais le passer ici, time, et ici, je vais dire que le, le temps de mon, de, ma, de, ma, de mon animation doit être par exemple de une flotte, ce qui va être très rapide, ou on va mettre par exemple 10 flottes, ce qui va être euh, beaucoup plus lent. Vous aurez compris, hein, c'est le temps de mon animation. Voilà, donc je peux faire ici 10. Euh, voilà, c'est un peu plus lent, comme vous pouvez le voir. Euh, évidemment, je peux aussi. J'ai une autre, autre possibilité, c'est d'utiliser speed. Et là, je vais avoir des, de la vitesse. Donc 10 flotte. On va voir s'il y a une différence. Donc là, c'est la vitesse. L'autre, c'est le temps de l'animation. Bon, c'est une petite, euh, un petit argument. On peut voir que c'est plus rapide. Voilà. Moi, je vais laisser euh, time. Alors ça c'est assez intéressant, mais euh, ce qui va être vraiment intéressant, c'est par exemple de lui faire faire des allers-retours à cette voiture. Alors on va utiliser ici la propriété, pardon, toujours entre double cote, loop euh, type. Alors tous les arguments sont en minuscule, comme ça c'est un peu facile, un peu plus facile à retenir. Donc le loop type, je vais tout simplement choisir un etwin, point, loop type, et là je vais faire un point, j'aurai assez à trois possibilités. None c'est ce qu'on a par défaut. On a le loop, alors le loop vous allez comprendre ce que c'est, c'est une boucle, mais cette boucle elle est un peu différente, regardez ce qui va se passer, c'est qu'elle va faire, faire des allers-retours, enfin elle va pas faire des allers-retours, elle va arriver à sa destination et ma voiture va recommencer euh, au niveau euh, du point d'arrivée, vous pouvez voir qu'elle arrive tout doucement, hop, alors voilà, et elle redémarre bien donc ça, euh, alors ce que je vais faire je vais accélérer un petit peu ici le temps ouais j'ai mis 2 euh, flots on va mettre euh, 3 flots, ce sera plus rapide donc vous avez pu voir que en fait tout simplement elle fait des loops, mais euh, depuis sa position initiale, regardez hop, elle s'arrête position initiale, elle s'arrête et elle va jouer en boucle comme ça donc, il euh, y a une autre possibilité qui va nous intéresser plus. Vous avez vu que ce que c'était non, c'est celui qui est par défaut. Et on a le ping-pong. Alors le ping-pong, c'est intéressant parce que là, c'est comme au ping-pong, c'est des allers-retours. Donc là, ma voiture, en fait, elle va bien faire son animation, mais d'avant, elle va aller en avant et ensuite, elle va aller en arrière pour revenir à sa position initiale. Et elle va se jouer en boucle comme ça. Alors vous pouvez voir que aussi, ce qui doit vous choquer, c'est qu'on a un, une décélération à l'arrivée. Vous voyez, on voit que ça accélère et tout ça. Et ça, eh ben, euh, c'est un effet, en fait, on peut voir qu'à la fin, quand elle démarre, regardez ma voiture. Ici son axe X, il arrive bien à 8, mais tout, euh, enfin il arrive un peu plus loin maintenant, mais on peut voir qu'il arrive tout doucement. En fait c'est parce qu'on va avoir une animation, on pourra changer le type d'animation. Donc pour ça on va utiliser euh, isType. Alors isType, pareil, on va aller chercher un e -twin. Type, euh, e A, voilà. Et on aura quelques possibilités. Alors vous en avez beaucoup. Ease in back. Ease in bounce. Donc ça, c'est dans la partie in. Ici, vous avez les in et out. C'est-à-dire en entrée et en sortie. Euh, et vous devriez avoir les out derrière. Voilà, bounce. Donc moi, je vais le faire en in et out, par exemple. Et on va choisir euh, bah, élastique. Et on va voir ce que ça donne. N'oubliez pas, si je remets un argument, je mets la virgule au-dessus. Donc, maintenant, si je choisis euh, l'élastique, on devrait avoir un effet élastique au niveau de l'animation. La, Regardez au départ. Vous voyez, hop, voilà. Bon, c'est un type d'animation voilà, euh, c'est l'animation élastique, euh, et ici je l'ai mis qu'en in, alors que j'aurais dû le mettre en in et out, elle doit exister aussi, voilà, in et out, ça aurait été un peu plus compréhensible, on peut voir qu'on a l'effet élastique en fait, sur le départ et sur l'arrivée, tout simplement, donc voilà, chou, chou, et ainsi voilà. de suite ça va faire ça en boucle parce que je l'ai réglé comme ça, donc il y en a plein d'autres, hein. je vous laisse les essayer, mais euh, vous avez, euh, par exemple ici, vous avez euh, in out boons, je vais utiliser les in et out, pour qu'on comprenne bien, donc là, boon, c'est un petit rebond, normalement, on va voir ce que ça donne, alors c'est des petits rebonds, comme vous pouvez le voir, en avançant, voilà, bon, c'est des autres animations, après, vous avez l'animation classique, qui est, euh, alors, is uh, in out sign, il me semble, c'est la linéaire, il me semble, donc là, si je me suis pas trompé, parce qu'il y en a plusieurs, euh, ça devrait euh, le faire de façon normale, voilà. Et voir que là on a une animation tout à fait classique donc vous avez énormément de possibilités comme ça euh, au niveau du East type et euh, ça permet d'animer vous pouvez voir de façon assez intéressante donc ça euh, c'est à retenir alors ensuite vous avez aussi un délai vous pouvez mettre un délai au départ de l'animation donc cette euh, propriété s'appelle delay et par exemple ici je lui mettre deux flottes ce qui fait que mon animation, alors je n'oublie pas de mettre la virgule, mon animation va démarrer ici au bout de deux secondes. Donc je lance la scène, et là on va voir que ça ne bouge pas, et dès que les deux secondes seront passées, elle démarre. Voilà, donc ça c'est valable, on va voir si au retour, mais on peut voir qu'il y a deux secondes aussi peut-être au retour, je ne pense pas. Non, non, je ne pense pas. D'ailleurs, euh, c'est à tester, il suffit de monter la valeur, mais ça le fait qu'au départ, il me semble. Donc, ce délai, je vais l'enlever parce que ça, on n'en a pas besoin. Alors, euh, ce qui va être intéressant aussi, euh, c'est par exemple ignore. Alors, on a ici ignore. Ignore euh, timescale. Alors, comme son nom l'indique, bah, vous l'aurez compris, ça va permettre, par défaut, c'est à false, donc on va le passer à true. Donc, euh, si maintenant je starte mon animation et que je fais ça, et que dans la foulée, ici, la prochaine, je mets timescale, time, pardon, point, timescale, qu'on va trouver où, timescale égale 0, float. Ça veut dire qu'en fait, ici, tout est arrêté. Vous le savez, timescale 0, on l'utilise souvent euh, pour, euh, pour les jeux, euh, pour remettre en pause. Alors, je ne vais pas faire un long, euh, long discours là-dessus, on va retourner dans Unity. Et ici, en fait, j'ai un timescale de 0. Mais vous allez voir que mon animation, du coup, va se jouer quand même. Alors que là, j'ai mon timescale 0. Vous allez dire quel intérêt ben, L'intérêt, ça peut être par exemple si vous utilisez euh, MoveTo pour, par exemple, faire venir euh, un menu UI. Euh, quand vous êtes en, en timescale 0, ça peut être assez intéressant. Il faut savoir que ça le fait. Et évidemment, ici, si je le mets à false, vous allez voir que là, du coup, qu'est-ce qui va se passer Mon animation va s'arrêter. C'est-à-dire qu'elle ne va certainement même pas démarrer parce que, euh, évidemment. Euh, bah, vous pouvez voir que le timescale est à zéro, donc elle, elle tient compte du timescale et donc ça ne fonctionne pas. Donc euh, ici, bah, je vais le laisser à false et je vais enlever ça. Ça n'aura aucune espèce d'importance. Alors, on a déjà vu pas mal de choses qui sont assez intéressantes. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir Alors oui, avant de passer à autre chose, comment l'arrêter aussi ce twin, ce e-twin e move to Donc au niveau de l'update, je vais faire une petite euh, if input.get et on va choisir le keycode qui va être la barre d'espace, donc « Space ». On va ouvrir ça ici parce que je vais avoir besoin de plusieurs lignes. Donc qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais mettre « eTwin ». Et là, on a « Stop ». Donc si je fais « Stop », c'est une méthode, Voilà. Qu'est-ce qui va se passer si j'appuie sur la barre d'espace bah, Normalement, mon animation devrait s'arrêter au moment où je frappe la barre d'espace. Donc, évidemment, je sélectionne la scène avant. Et donc, je vais le laisser faire à son attention. J'appuie et là, on peut voir que ça s'arrête bien. Donc, ça permet d'arrêter les e-twin. Par contre, euh, si vous en avez plusieurs, ça risque d'être embêtant. Il faut l'identifier parce que là, il va tous vous les arrêter. Donc, vous avez une propriété qui s'appelle name. Et ici, on peut lui mettre donc, une chaîne de caractères qui va être euh, bah, mon... Alors non, c'est mon ni twin voilà je l'appelle comme je veux euh, qu'est ce que je vais faire au lieu d'utiliser high twin stop là si je veux identifier ça je vais faire un high twin point et là j'ai stop by name et l'argument est tout simplement ici mon ni twin voilà voilà ce qui devrait fonctionner, j'ai pas fait d'erreur, mon e non. Voilà, donc on reteste, on aura exactement le même comportement, mais si j'avais plusieurs e-twin euh, e dans ce script, bah, euh, ça arrêterait tous les e Que là, si j'appuie sur la barre d'espace, ça arrête de nouveau ma voiture, mais uniquement celle-là. Bon, je pense que vous me faites confiance, vous me connaissez depuis pas mal de temps, je vous laisse tester tout ça. <rire> euh, ensuite, vous avez euh, certainement, et ça, ça va être ce qui va être intéressant, je vais terminer par là vous avez la possibilité en fait d'avoir, de déclencher les méthodes à un moment donné. Alors il y en a plusieurs, mais je vais euh, ici vous montrer les celles qui sont les plus utiles. Donc on start. Et là, je vais nommer tout simplement dans une chaîne de caractères, donc de nouveau, euh, double, spa, double cote, on start. Voilà. Et si je fais ça, maintenant, bon, là, ça ne râle pas, mais je dois créer une méthode onStart, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, je vais créer ici... Alors, je vais enlever ça et je vais remettre ça là. Je vais créer une méthode void on... Alors, je vais même le coller, ce sera plus bien, on OnStart. Alors, évidemment, il ne faut pas utiliser de nom protégé par Unity. Mais je vais faire ici un debug.log. Et puis, je vais l'appeler euh, onStart, tout simplement. Voilà. Donc, si maintenant... Euh, J'identifie, et attention, si vous avez plusieurs itines, il s'appelle mon e mais là, euh, évidemment... Euh, alors, comment ça fonctionne pour ça On start, oui, c'est en fonction du nom que je mets là. C'est-à-dire que là, j'ai mis le même, mais j'aurais pu l'appeler euh, démarrage, quoi. Et là, j'aurais fait une fonction void démarrage. Donc, voilà. Donc, si je fais ça, maintenant, vous allez pouvoir observer dans la console qu'au démarrage, en fait, de simplement de euh, ma voiture, j'ai bien un on start qui s'est déclenché une seule et unique fois. Vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'il va redémarrer, en fait, on start, on start, c'est-à-dire qu'il arrive au bout, Hop, c'est le démarrage en fait, de l'animation. Moi, je lui ai dit de faire ça et ensuite de faire un loop et de revenir à sa place. Ben, à chaque fois, hop, j'ai un start qui est euh, qui est lancé, comme vous pouvez le voir. Donc, euh, c'est assez intéressant. Alors, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est les autres. Alors, je vais vous les montrer très rapidement parce que ça, je crois que bah, c'est pas compliqué. On update, donc je vais mettre ici on update. Et je vais rajouter la dernière. j'oublie une virgule là. La dernière qui va être tout simplement euh, onComplete. Donc toujours les arguments chez eux en minuscule. Et vous après vous faites comme vous voulez. Moi ici je vais les appeler pareil. Histoire d'être un peu plus facile. Donc j'ai ici trois méthodes. Euh, donc je vais faire hop, hop. Et je vais copier tout simplement onUpdate ici. Je vais le coller là. Et je vais faire pareil onComplete. Et on complete j'enregistre on relance notre scène et là on va bien pouvoir observer que on a bien ici un start un update et au retour évidemment on a un suivi un non complete mais on peut voir que le, le on start alors ce que je vais faire pour que vous compreniez mieux déjà deux choses c'est que je vais ici mettre en loop type je vais mettre none alors je suis pas obligé de le mettre c'est la valeur par défaut mais comme je l'écris voilà on va mieux comprendre parce que là avec les allers-retours c'est un peu plus compliqué à comprendre donc voilà j'ai bien on start, on update et on complete. Voilà, j'ai bien un événement qui se déclenche au démarrage. Dans l'update, bah, j'ai tout, toutes les frames comme l'update de je pourrais intervenir dessus et vérifier des choses. Et quand c'est terminé, j'ai un on complete. Donc c'est super intéressant. Évidemment, quand vous faites un, des allers-retours, euh, et ben bah, euh, ça euh, tout simplement euh, recommence à chaque fois en start et tout ça. Donc ici, je vais remettre le loop-tip ping-pong, pour vous montrer quelque chose, c'est que si j'ajoute un délai, donc je vais le mettre ici, donc delay, et que je lui mets un délai de 4 flottes par exemple, euh, et on va pouvoir vérifier tout de suite justement ce qu'on voulait tout à l'heure, vous allez voir qu'au démarrage ça va bien le start ne partira qu'au moment où le délai est dépassé, c'est-à-dire que là j'attends mes 4 floats, vous allez voir apparaître dans la console le start, voilà, et c'est parti. Alors, comme j'ai fait exprès, on peut faire un on complete, vous voyez que j'ai un délai, et bien un délai aussi à la fin, voilà, et ça recommence. Bon, voilà, vous pouvez voir que vous pouvez faire pas mal de choses avec e C'est quand même quelque chose de très intéressant, euh, comme vous pouvez l'observer. Euh, ça permet vraiment euh, de faire des animations, je dirais, en passant uniquement par le code, mais euh, vraiment assez intéressante. Euh, encore une fois, si vous avez des, des petites positions comme ça, et je vous prouve que je peux mettre cette voiture n'importe où, ça c'est assez intéressant. Vous voyez, je peux aller la mettre, euh, bah, je vais la mettre plus près des maisons, par exemple. Bon, là, je n'ai pas de collider au niveau du du décor, mais ça euh, ne change rien du tout, j'ai exactement le même comportement comme vous pouvez le voir donc voilà comment utiliser euh, la méthode move to euh, de iTwin, c'est quand même assez intéressant, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas mettez un gros pouce bleu je compte vous présenter euh, d'autres possibilités par la suite, faire pourquoi pas une playlist, alors j'ai découvert un petit peu iTwin, c'est pas récent mais j'ai découvert euh, ça bah, je vous avoue, il euh, y a quelque chose de similaire dans le moteur euh, 2D euh, 3D Godot euh, et euh, que je trouve assez sympa d'ailleurs si ça vous intéresse de le découvrir avec moi je ferai pourquoi pas des vidéos là-dessus même si cette chaîne porte essentiellement sur Unity, si c'est un accès intéressant n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et me le mettre en commentaire mais sinon moi je compte vous présenter un petit peu euh, les, les choses les plus importantes avec e -twin dans les prochaines vidéos voilà donc je vous laisse, à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait